Créer ta bannière de ta chaîne YouTube, c'est Raphaël. Je suis en train de créer ma bannière pour ma chaîne YouTube Raphaël Marketing. Rendez-vous sur canva.com. Illustration de chaîne YouTube, c'est là que tu dois aller. Si tu veux créer des vignettes YouTube, tu viendras ici. Donc là, on y va. Donc je répète modèle, tu cliques sur réseaux sociaux. Ok, Donc, voilà, modèle réseaux sociaux et là tu, tu bouges comme ça et tu vas sur illustration de chaîne youtube très rapide très facile créer une illustration de chaîne youtube vierge donc tu peux prendre quelque chose qui est déjà fait de gratuit bien sûr après tu as des options payantes bien sûr mais tu peux euh, voilà tu peux chercher si y a quelque chose qui est par rapport à ta niche par exemple euh, imagine tu veux faire sur euh, euh, sur euh, les, euh, les régimes et tout euh, un truc bio bah écoute tu me, tu me, as juste là c'est facile tu prends celle-ci et tu as juste à écrire euh, le nom de ta chaîne donc c'est top Tu vais chercher pour voir s'il y a quelque chose qui est du marketing à voir à voir cherchons marketing Marketing, marketing, marketing. J'aime bien celui-ci, il est payant. Euh, on va continuer marketing. Allez, allez. Est-ce qu'il y a du marketing dans l'air? Le... Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire penser? alors on est. Il y a des belles affiches, j'aime bien. Mais je veux savoir s'il y a vraiment du marketing par là. Avoir quelque chose qui puisse. Euh... quelque chose qui claque. Alors, j'aime bien celle-là, celle-ci. Et ouais, c'est plus make-up. Ouais. Ok, il n'y a pas forcément de choses pour. Euh, ok, bah quand c'est comme ça, ce que tu fais. Tu peux aussi chercher des mots clés, ou tu peux. Oh. J'aime bien celle-ci. C'est hein. ah, tu sais quoi on va prendre celle-ci. Pour French bloggers, j'ai pris celle-ci. J'ai bien aimé. Euh... Stratégie de jeu ça ça peut être bien Raphaël ça, ça peut être bien ça allez Raphaël ouais j'aime bien ce... ça ça j'aime bien j'aime bien j'aime bien N'importe quoi ça, ça, ça me parle donc je select je sélectionne ici ça va être super rapide en fait ça va être une... <rire> une bannière en, en une minute euh, donc euh, donc, tout le texte c'est simple, d'accord. Donc, euh, hop, Raphaël marketing, ouais, ouais, j'aime, j'aime, franchement, j'aime, euh, c'est simple. Je vais pas faire trop grand non plus. Ça colle parfait avec les lettres et, et b bon je vais quand même euh, vous montrer quelque chose quand même pour pas que que voilà que que vous soyez abandonné donc euh, allez marketing digital tu vois tu as, as plein de petits euh, tu vas dans éléments et tu as plein de, de, de petites euh, icônes à la limite je vais mettre un peu de couleur que ça fasse un peu mieux alors un ordi là on met un ordi faut faut éviter de mettre dans les tout ce qui est coin là comme ça pourquoi parce que euh, parce que des fois c'est coupé tu sais quand tu fais ta ta page là, quand tu quand es sur le téléphone ou euh, ta, ta page, ce elle, elle se, sera une partie de la page en fait qui sera prise et pas tout. Toute la, la vignette. Donc euh, ouais, fais attention à ça. à la limite, ça, toi là, je leur dis, je vais te prendre comme. Si euh, vous savez ce qu'on disait tout à l'heure, là le, le truc du coin, là, je sais plus comment on l'appelle, mais le truc du coin là, pour euh, s'abonner. Toi, je leur dis, ça va être, ça va être mon truc donc déjà je vais le mettre ici en plus je kiffe vraiment je, je kiffe ok voyons voir recommandation voyons voir la recommandation okay. j'aime bien celui ci genre ça te montre que je peux C'est du chiffre. Attends, vous voyez, c graph... on va essayer graphisme on ouais, C'est mieux. Donc toi, on appuie sur la flèche et ça part. Euh... Quelque chose qui va vers parler... le ça aussi. Bien ça je... Je un peu transparent. Moi, j'aime bien. Ah ouais, j'aime bien. Et je commence à, à kiffer. Hein. Euh, donc, OK. J'ai ça. Bon, après, chacun ses goûts. Hein. C'est vraiment personnel, ces bannières. Donc, euh, tu peux... Donc, tu as vu, pour rajouter, changer du texte, tu appuies sur texte. Pour éléments, tu appuies éléments. Arrière-plan, si tu veux pas, euh, ce truc-là, derrière... Ben, tu cliques arrière-plan plan, et tu, tu choisis un arrière-plan. Arrière euh, à la limite, je pourrais faire ça aussi. hop Par contre, il y a des arrière-plans qui sont gratuits et d'autres qui sont payants. Donc euh, voilà. Et des fois, ils te disent aussi de supprimer. Et pour ça, il faut prendre l'option premium, je suppose. Et voilà. Ah non je paye un, un, un une livre pour moi Et donc ce sera un euro pour vous et j'aime bien franchement j'aime bien mais, mais non donc euh, on retournera avec euh, le premier quoi que on va voir avec d'autres trucs office donc bureau en anglais Des fois tu peux aussi aller dans photo et là tu fais bureau ah, j'aime bien celle ci et ça déchire ça après tu l'agrandis, bien sûr c'est bien parce que c'est prédéfini déjà le, le carré tu sais que si ça rentre dans le carré c'est que ça pourra aller avec ta chaîne hop bien sûr il faut qu'il soit transparent hmm. ça commence un peu peut-être je sais pas le texte il faudrait que hmm. je sais pas ce que vous en dites mais... peut-être peu C'était fait par contre, le texte il faut que je le je fasse quelque chose pour le texte. J'ai mis texte donc euh, je devrais prendre en compte le texte, mais ça ne le prend pas. Ok, annulé. C'est une image que j'ai étrange, étrange, étrange dans c'est comme ça tu vois dans annule déjà ça ensuite tu vas ici utiliser l'ordi ok hmm, c'est étrange c'est étrange maintenant ah ça, okay, ça passe ok parce que j'ai la photo Alors, on y go. Toi, je t'efface, du coup. Toi, je pense que je vais t'effacer aussi. Vous. Mmh. J'aime bien le Raphaël Marketing. Est-ce que je fais plus petit Tu vois, ça, c'est des questions. C'est vraiment des questions de goût, en fait. Simple. Le problème, c'est que cet élément-là, il était au milieu. Alors, je peux le déplacer, oui, en effet. Je peux le déplacer. Je peux déplacer le texte seulement. Hmm. Ou bien, ah oui, réduire. Non, c'est un fond d'écran. Des fonds d'écran, je ne peux pas le réduire. Ok, bon, ben, bah on va laisser comme ça. Dans tous les cas, ça me plaît quand même. Donc, euh, J'aime bien ce vert et, et bleu ensemble. Ça. Moi, j'aime bien, ça me parle. Et puis là, on a l'ordi derrière. Ouais, j aime, j aime, moi j'aime bien, j'aime bien, franchement j'aime bien. Mmh, j'aime bien, j'hésite franchement. Parce que ça fait un peu, euh, un peu flou. Et je vais jouer avec la transparence. Pour voir si on peut... Ouais... faut jauger en fait. Raphaël marketing. Euh, voir. Ok. Hmm. On va laisser l'ordi tranquille. ouais ça comme ça, ça peut être bien. Raphaël marketing. Écoute ça me va, faut pas non plus que ta bannière te prenne la tête à la limite si ça te va pas ben tu peux après changer voilà on va laisser comme ça je vais quand même regarder à nouveau les photos de de voilà de, de bureau pour voir ça peut être sympa mmh. mettre une femme parce qu'en fait avec une femme ça peut vraiment euh... une personne ils peuvent vraiment penser que voilà c'est c'est moi alors que ce n'est pas moi donc voilà je vais laisser comme ça et je pense que ça ce sera mon petit euh, euh, voilà mon petit coin euh, quand je, je ferai le, le abonnez vous vous verrez ça dans ma, dans ma vidéo en fait ouais je vais garder ça en fait je trouve que c'est bien. Donc c'est très important dans une bannière de vraiment mettre le nom de votre chaîne YouTube. Et puis il y en a qui mettent d'autres informations, etc. Euh, je vais peut-être mettre un petit, euh, un petit j'aime. Allez. Like. En plus il y a du bleu ou Follow me un truc. Qui en... Ouais ça c'est bien. Deux. Okay. Et ça, ça pourrait être bien au lieu de ça. Parce que du coup, de suite, tu inconsciemment tu <rire> incites la personne à mettre un j'aime. Et ça pourrait être mon. Ouais. Et ouais, ouais, ouais. Raphaël. Ouais, ça jette ça. Ouais. Alors, est-ce qu'on. Un peu on le laisse comme ça on va le laisser comme ça ah j'aime bien ça, ça ça ça ça ça donne bien et là ça qu'est-ce que je fais de ça hmm, j'ai envie de le garder quand même Avec ou sans avec ou sans mmh, mmh, mmh. Tout, tout, tout, tout avec ou sans ouais un petit une petite diagonale entre le pouce et le et hey, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ça c'est dur, ça c'est dur. Je pense que euh, le pouce, ça peut être bien. Ça veut dire, euh, euh, voilà, euh, tu es sur YouTube, tout ça, ok. Pas mal. Est-ce que le pouce, je peux le mettre en dessous Ok. Toi, je te mets ici. Bon, écoute. Ce qu'on va faire, toi, je vais te mettre ici. Je vais te garder. Toi, je te garde pas. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que c'est vrai que le marketing, ça va toucher justement à, à améliorer euh, le, le profit, tout ça. toi la limite je te garde en ah bah attends comme ça là ça peut le faire aussi ça peut le faire c'est comme si ça ouvre la main ça t'ouvre le ça t'ouvre la... ça te donne une main ça te prend la main pour des solutions euh... ouais j'aime ça allez et eh ben voilà <rire> Voilà, il ne faut, faut pas hésiter à un peu tourner le, le truc, hein, les éléments. Euh, donc voilà, c'est fait. Une fois que tu as fait ta bannière, tu la télécharges. Ok, donc on va télécharger. Ah, je suis bien content. Si bien qu'Anva tu as vu, ça te donne aussi euh, une petite citation. Donc voilà. Allez, on a notre... On va mettre Raphaël marketing. Ça c'est pour le SEO. Channel. Ok. Tag. Allez. Raphaël marketing. Bien hum. Barbie là. Vu Barbie. Ça. En fait, voilà. Raphaël marketing et je vais mettre aussi French frenchblogger French créer sa bannière youtube on va mettre quoi aussi comme tag il y a tellement de choses à mettre en fait mais on va rester sur ça euh... chaîne youtube aussi on peut mettre chaîne youtube voilà on a tout ce qu'il faut on est bien on peut sauvegarder euh, tout ça allez c'est parti ok on est bon et donc tu auras plus qu'à retourner sur ta chaîne youtube c'est pas celle-ci porté dans les téléchargements la chaîne. Elle est là. Donc, tu vois ça c'est très important retourner visible sur ordinateur donc là, cool. ouais, on peut faire ça parce que après youtube il nous il nous fait bouger le truc en fait donc euh, ça me voit tu peux recommencer j'aime bien le bleu en plus il y a le R pour euh, euh, pareil tu vois qui, qui est dans la même couleur ça va être peut-être un peu décalé Raphaël marketing moi je peux le lire parce que je sais de quoi ça parle il y a le gars qui tape à l'ordi c'est bien il y a le pouce bien mais il faut que je monte un peu plus haut les deux là en fait donc on retourne sur canva on voit un peu hein, le, le, le texte on va le resserrer ah mince parce qu'il a du vert oh, là, là, là. ok hop hop toi du coup la solution c'est de te faire Et le but c'est vraiment de que tout soit dans que tout soit là quoi pense que c'est bon. Marketing, il est un peu petit. Ouais, c'est bien même si ça sort un peu, ça va. Ça va temps télécharge allez c'est bien tu as ce petit euh, sentiment de satisfaction fait chaque jour quelque chose qui vous fait peur et le Ok. Ok. ok allez on retourne euh... créer Canva créer bannière. Canva. Comment créer bannière YouTube? Et donc là. Ça, ça va être en fait aussi l'image, le... je pense que je vais mettre. J'ai même pas besoin de faire ce titre, c'est pas grave. Allez. On y est presque, les gars. On y est presque. Je tiens à remercier ceux qui me euh, qui sont là jusqu'à la fin parce que c'est vrai que c'est un peu long. Et donc euh, on retourne à la chaîne YouTube. Euh, donc, ben écoute, on va faire il faut. Personnaliser. Ça va aller en branding. Ensuite modifier. Canva. Non, Canva, comment créer les bannières YouTube, c'est celle-ci. Hop. Juste là où il faut. C'est parfait. On voit que le Raphaël, il est juste là, le trait sous le Raphaël. Et marketing, pareil. Et puis ensuite. Ouais, allez, c'est bon. Quand c'est comme ça, foum, allez. On publie, ouh, ouh, ouh, ouh. Ah, on est content là, on est content, Il nous a pris du temps cette bannière, mais, euh, mais elle me plaît, et puis quand, quand tu fais ta vidéo en même temps que tu, quand tu fais ta bannière en même temps, c'est vrai que c'est pas évident, écoute moi je vois bien Raphaël, je vois bien le gars derrière, je vois le pouce, je vois marketing, j'aime les couleurs, c'est frais, c'est vrai que c'est juste la ligne mais écoute, ça suffit c'est un bon début c'est un bon début donc voilà les gars euh, et les demoiselles euh, voici comment j'ai fait cette bannière Youtube avec Canva ça m'a pris beaucoup de temps euh, mais si vous avez aimé la vidéo si ça vous sert s'il vous plaît euh, voilà, euh, mettez un petit pouce vers le haut mettez un like, euh, si vous êtes intéressé par ma formation euh, aussi, dites-le moi, euh, je pourrais vous aider sur euh, plein de choses par rapport à YouTube, euh, j'ai appris euh, ces années euh, en regardant énormément de, de vidéos, de, en lisant des livres et autres, euh, euh, voilà euh, vous vous dites pourquoi ma chaîne YouTube, elle a que euh, une cinquantaine d'abonnés, ben parce que euh, je fais vraiment des vidéos au compte-gouttes parce que j'ai aussi une vie à côté euh, et parce que je bosse à côté, etc. Donc, euh, donc oui, c'est vrai que je fais ça. Euh, euh, maintenant, je fais un peu plus assidûment, vous pouvez le voir. Euh, mais après, le contenu derrière, il est là. Euh, il y a la qualité et, et euh, les connaissances. Donc euh, voilà. Euh, une dernière chose euh, que je veux dire. Canva, je vais vous mettre le lien en dessous. Parce que quand vous cliquez le lien Canva, euh, vous pouvez avoir une surprise, euh, enfin une surprise, une réduction si vous avez euh, vous avez utilisé mon lien en fait. Et que vous allez ensuite avoir des, euh, des euh, premiums, voilà, des, des, des trucs, euh, des signes qui sont payants, vous pouvez les avoir gratuits, des symboles, pardon. C'est la fin de la vidéo parce que <rire> je suis KO. Ça a pris euh, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie en fait il faut rester concentré, pas se planter, donc voilà. Et euh, n'hésitez ben pas, si vous avez donc des questions, allez, à plus, c'était Raphaël, French Blogger.